je vous bien quoi les mecs Tranquille On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogal. Oui, j'ai décidé de mettre un petit truc comme ça. Mais c'est parce que cette journée est également dédiée à quelque chose que mon peuple, voilà, m'a rendu fier quand j'ai vu ce matin. Nous sommes le mercredi 19, ouverture des terrasses et des euh, cinémas. J'ai vu des bonhommes faire la queue à 6h du matin pour aller voir un film. D'autres à 8h pour aller boire une bière. C'est la France qu'on aime. Donc euh, franchement, là, je me mets un petit peu sur mon 31. Parce que nous, aujourd'hui, on va... Le roi Merlin, mon con. <rire> on va à Le roi Merlin parce que, du coup, on a des achats à faire pour le local, tu vois. Parce qu'il y a des travaux à faire au-dessus. L'abonné qui va nous aider nous a fait une liste assez longue. Franchement, pour être honnête, il y a pas mal de choses à acheter histoire de bien retaper. Mais de toute façon, vous aviez vu l'ampleur des travaux. Donc, on va retrouver Victor et Thomas. Victor, c'est le gars qui nous ramène. C'est un frérot à moi. Et, euh, et je suis en retard. Je t'ai attendu pour 10h30. Il est 10h25. Allez vite, on va prendre la trottinette. Let's go. Bonjour, madame. Je vais vous prendre trois pots au chocolat, s'il vous plaît. Oui. Ça à toi, ouais. Par carte, s'il vous plaît. Ah merde, euh, j'habite juste à côté, j'ai oublié mon portefeuille, j'arrive. J'arrive. La place du puni. <rire> oh Thomas, tu veux pas y aller <rire> C'est bon, t'as réussi T'es bien là J'ai envie de te défoncer, tu sais quoi Pourquoi Bah ton message pour me dire comme quoi, ouais, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai J'ai oublié mon portefeuille donc j'ai pas pu les rejoindre, ils ont dû venir me chercher. Je <rire> suis bien là, hein Non mais gros, vraiment, je suis puni, gros Bon, oh, le Roi Merlin. Regardez la réouverture des terrasses qui régale. Le temps de mai, on va t'attraper toi un jour. Donc on est arrivé à le Roi Merlin et au menu des achats aujourd'hui, les amis, nous avons des rails, nous avons des montants, nous avons du plâtre, nous avons des chevilles, nous avons des plaques de plâtre également. Il y a de la peinture, du mortier adhésif. Donc tu comprends, on a une liste grosse comme le bras. Donc ça risque de coûter cher, mais c'est pour la bonne cause. Première étape. Oups. La peinture c'est fait. Ça avec pour te repeindre la gueule. C'est si du coup Ouais, c'est bon. Allez, généreux dans l'effort, matin. Oh là là là là, what a strong man. Du coup, on a ça pour 15 plaques de plâtre. Là, on arrive sur les montants et on est dans une petite problématique, les amis. C'est qu'on veut des rails de 48-28. Il n'y a que du 48 35, donc on s'est concrètement dit d'aller se faire foutre, <rire> mais ce n'est pas tout On veut également des montants de 48-35, mais qui font 2m49 pas 3, et il n'y en a plus. Donc on nous a dit d'aller se faire foutre, mais ce n'est pas tout <rire> Parce que sinon ce serait pas drôle. Il faut également des plaques de plâtre, tu vois, particulières, etc. Et notamment, par exemple, une plaque de plâtre verte, comme ça, il en a plus. On nous a dit d'aller se faire foutre C'est le terme exact Ouais, vous faire ouais je fêter. lui ai dit est-ce que t'as es une plaque de plat de Il m'a dit baisse ta mère, ai de, <rire> bon, pas besoin d'aller dans de <rire> la vulgarité. Le plus gros allez-vous-faire-foutre qu'on a eu, c'est pas ça. Le plus gros allez-vous-faire-foutre, c'est ça, les dalles de plancher. Là il m'a pas dit on n'a pas, il m'a dit c'est rupture de stock national. C'est-à-dire qu'en France, genre, c'est la galère. Et apparemment, si vous êtes des mecs qui, qui, qui faites de la construction, vous devriez être habitué à ce que ce soit le cas. Et je crois qu'en ce moment, vous savez, c'est à cause de qui A cause de la Chine. Apparemment, ils construisent vraiment beaucoup. Donc on est dans la merde. En tout cas, on continue les achats. On prend tout ce qu'on peut. Puis on verra ce qui manque. On a 10 jours. 10 jours pour le faire. Hop là Hop là La bande à joint Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain mais Thomas tant de muscles dans de ce la... corps C'est de la bande orga Non mais tu vas arrêter de bande orga toi c'est bon hein <rire> C'est lourd ou pas ouais, C'était 2 tonnes donc euh... Combien de temps que t'as pas fait de sport déjà faut, <rire> faut de, de la bande ton... armée Ouais de la bande armée exact. Et de la bande organisée ou pas non. 150 ml c'est pas millilitres non, Enfin je rigole <rire> <C 'est rire> Ça te bon. fait rire ça On va juste ça Et la bande armée mais bah c'est bien C'est ça Non, tu dis bande organisée, je te jure, je te tabasse Allez, hop là C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien Bilan des achats, Info multiprise, des trucs de peinture, euh, des clous, tout ce qui a été demandé, la bande armée... Il y a du plâtre, de l'enduit, de la peinture... Il y a un cognot ici, mais malheureusement, il nous manque les plus gros trucs. Mais après, il y a quand même 15 plaques de place. On a récupéré le papier. Ouais, il est là, le bulletin de vente. Une bonne partie des achats ont été faits. On les achète, on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement aller prendre ce qui manque. Ensuite on va poser tout ça au local. Et après on va en terrasse. On est positif. N'écoutez pas, n'entourez-vous pas de mecs qui respirent la négativité Il me faudrait, s'il vous plaît, si vous avez des rails de 48-28 mm Ils en ont plus en stock ici et c'est marqué ce produit n'est pas vendu en ligne Donc comme ça au moins Vous en avez plus de 500 en stock des 48-28 de longueur 3 mètres Très bien, bah c'est super Une autre question parce que du coup j'en profite vu que vous avez au téléphone Des montants 48-35 de longueur 2 mètres 49 vous en avez 2700 mais c'est la cabane <rire> C'est super donc tout ce qui manque là elle l'a et en vrai elle me dit je vais vérifier je vais appeler mon conseiller parce qu'elle a dit c'est chelou que ce genre de truc qu'on vend fois 1000 ben bah, là où vous êtes euh... le mec qui voulait pas nous répondre en fait non le mec qui voulait pas nous répondre qui le le a pas envie de nous dire. donner son truc ah, frère euh... vraiment on est détesté ici ils ont vu un arabe dans les 90 vous avez des montants <rire> ils ont dit non non <rire> on n'a pas les montants les fameuses plaques à foutre sur le toit de Galère. Ça avance. C'est ça qui me fait peur moi. Qu'on ait les 15 plaques qui tombent là, ça me terrifie. En vrai normalement si je fais pas des freinages trop brusques, ça peut pas arriver. Hein. Ouais, non mais surtout. <rire> <rire> Moi vraiment c'est triple sanglé, c'est impossible C'est vrai que t'es trop trop confiant, moi j'ai Là on a 100 kg sur le toit gros, bah ça me fait... ça moi je pense que t'es une grosse tapette Moi je pense que c'est légitime d'avoir 100 kg sur le toit et... C'est triple sanglé gros, c'est avant Avant que ça tombe, il y a si ça tombe, ça embarque la voiture Mais tu veux savoir le seul moyen que ça tombe C'est qu'il y a un mec qui vient sur le côté mais des coups de ciseaux dans les sangs C'est le seul moyen, sanglé comme c'est là c'est pas un virage qui va le faire tomber quoi. Moi ça me terrifie Ouais, c'est mis sous pression si, moi, si toi je te semble comme ça, tu calmes <rire> Mais allez, terminé. Maintenant, c'est le deuxième. Casto, casto, casto, let's go. Vas-y, oui, c'est parti. Hein. On est avec casto. Oui, oui, on est en train de, de me tracter. Oh, Victor, tu devrais essayer. Hein. Franchement, être un gros sac à merde, c'est trop agréable. Oh, c'est bon, là, les C'est bon, bon Franchement, bon, on est oui. pas mal là. Hein. On est bien là. Attends, on est vraiment des trisos. <rire> bon, bah, ouais, ouais. Allez, on va acheter ce qui manque. Vive Casto, fuck le roi Merlin. <rire> T'es sûr que ça, ça fait 27 kilos non, je crois que c'est pas elle. Là, là gros. Si, tu vas y arriver, Toto. Mais non, il est de... Le de gravité, il est plus bas, donc ça va tomber. Mais non. Mais bia... Je l'ai entre les mains, dis non. Regarde, petit. Hop. Ça va tomber. Bah, bien sûr, ça va tomber, gros. Il va y avoir des villes. Tu sais es que cette plaque, elle fait pas 27 kilos. Hein. Mais si, gros. Et combien, elle fait combien pour toi 27 kg oh non, non, non, non, non. <rire> Je vais annuler la prise de ce local avec toi parce que. Et comme quoi vous êtes absolument partout les mecs, il nous manquait quatre produits. On a chopé les plaques hydrofuges. on a chopé les montants, il nous manque des plaques en bois en 18. Et c'est un abonné qui nous a reconnu et qui nous aide. Donc, c'est euh... ah, ah, t'es une merde de tu sais, Gratuit, c'est gratuit. Parce que tu t'es coupé le doigt, tu m'as une arme. L'autre <rire> il tient des trucs, des raisons, et il tient comme ça avec 40 kilos au bout de son doigt sur une articulation Le moindre truc où ça, ça bouille un petit peu, tu du coupes hein. c'est normal Voilà, bah, merci à toi comment T'inquiète Tu comment Hugo C'est un dédicace ton frère Hugo <rire> Merci mec tu Bonne journée, fini bien pour C'est une merde C'est gratuit <rire> À sangler, on sait pas faire, mais faut plus qu'à sangler. Oui, il nous faut là, un ouais. daron pour sangler. Maintenant, Allez, il nous faut, faut daron, un alors. daron. <rire> on est vieux. Bon, on fait comment Comment péter, putain Hein près du milieu. Pourquoi la vie La défaite mon oh le chariot <rire> oh le chariot gros oh la, défa oh, la défaite mobile. du coup on est par terre là quand c'est tombé gros quand c'est tombé en live pas vraiment que c'est pareil sur le périph hein. après l'effort <rire> le réconfort le premier premier verre de l'année ça fait très plaisir petit jus de fruits pour Zach. <rire> <rire> Quel plaisir! Ces vidéos locales, franchement. Oh, on est parti à 11h du matin, il est 18h30. Je me suis blessé. On a dépensé euh, quand même pas mal. Je me suis blessé, grosse entaille. Parmi toutes les choses qu'on a fait dans la journée, vous savez, c'est quoi le pire truc que j'ai eu à faire? Passer ouais, une journée avec ce zodiot Moi, j'ai dépensé zéro encore. Il a dépensé zéro, putain. Enjoy les mecs.